Gros pipi, des mille jadoules. Chaque nuit, c'est pareil. Léon se réveille. Il a envie de faire pipi. Alors, Léon appelle sa maman. Maman Pipi Maman Pingouin se lève et emmène Léon aux toilettes. Et puis maman et Léon vont se recoucher. Souvent, la nuit, Léon a envie de faire pipi deux fois.